Un parc à la forme d'un hexagone régulier de 2 km de côté. Alice marche le long du périmètre du parc et parcourt 5 km. À combien de kilomètres en ligne droite est-elle de son départ si Alice d'abord se trouve ici. Et puis, elle se balade le long du périmètre du parc. Donc, on va noter notre hexagone régulier A, B, C, D, E, F. Si Alice se trouve quelque part entre A et B, disons que P, B, à la longueur X, comme BC 2 km, alors si elle arrive au point Q, il reste jusqu'à 5 km, c'est 3 moins X. X plus 2 plus 3 moins X, ça nous fait 5. Voilà le chemin parcouru par Alice, P, B, C, Q. La question, combien mesure PQ à combien de kilomètres en ligne droite est-elle de son point de départ? Comment trouver cette longueur si on connaît cette longueur 2, ça, x, ça, 3 moins x? Je choisis x entre 1 et 2, donc un peu plus que la moitié de AB. X, il est entre 1 et 2. Bien sûr, X varie. Alice peut se trouver en A. Alors, on a un cas particulier facile qu'on va résoudre à la fin. Mais quand Alice se trouve quelque part entre A et B, le problème devient plus difficile. Alors, comment s'y prendre Bien sûr, on a encore les données. Cet angle de l'hexagone régulier, 120 degrés. Et puis, je crois que je vais faire intervenir cet angle-là, alpha, pour pouvoir calculer PQ en fonction de X. PC, PQ, PC. D'abord, calculons PC, angle PBC avec le théorème des cosinus. On connaît un côté, on connaît un autre, on connaît l'angle entre les deux côtés. C'est faisable pour trouver Pc avec le théorème des cosinus. le terrain des cosinus pc carré est égal à x au carré plus 2 au carré moins 2 fois 2 fois x fois cosinus de 120 degrés qui est égal à x au carré plus 4 moins 4x fois Moins 1,5. cosinus de 120 degrés, c'est moins 1,5. Ce qui est égal à x carré plus 2x, cette affaire-là, plus 4. Bien, autrement dit, PC est égal à racine carré de x carré plus 2x plus 4. En passant par la Lorraine, on constate que la quantité qui est en dessous de la racine carrée est bien sûr positive, parce que c'est rien d'autre que x plus 1 au carré plus 3. Et le carré d'un nombre nul pour lequel c'est toujours positif. Bien. Donc on a trouvé PC. PC s'est trouvé. PC s'est trouvé. Alors, théorème de cosinus en PBC. Théorème de sinus en PBC. Pourquoi pas le côté sur le sinus de l'angle Le côté sinus de l'angle. On y va. Théorème de sinus 2 sur sinus alpha. Égal racine de x carré plus 2x plus 4 sur sinus de 120 degrés. C'est juste 2 sur sinus de alpha égal PC sur sinus de 120 degrés. Ici, on peut trouver bien sûr sinus de alpha parce que ça, c'est égal à racine de x carré plus 2x plus 4 sur sinus de 120, est égal à sinus de 60 degrés, racine de 3 sur 2. Et du coup, sinus alpha égale le produit en croix, ça fois ça divisé par ça, ça donne à racine de 3 sur x carré plus 2x plus 4. Là, ça divisé par ça Bien, on a le sinus de alpha. Comment on peut aller plus loin Comment on appelle plus loin pour trouver ce côté PQ. PQ, PQ, PQ. PQ. Donc un triangle. PQ. Dans le triangle PQC mon x, ça on connaît combien si je trouve cet angle PCQ combien ferait-il PCQ PCQ mais c'est facile PCQ PCQ c'est hum, si ça c'est alpha oui ça c'est alpha alors dans ce triangle PBC L'angle qui reste, 180 moins ça, moins ça, ça fait 60 degrés moins alpha. Celui-là, plus alpha plus 120, ça fait 180. Mais comme tout l'angle DCB, il fait 120 degrés, DCB fait 120 degrés, pareil, c'est un angle de l'hexagone régulier. Alors, pour DCP, il reste 60 degrés plus alpha. 60 moins alpha, 60 plus alpha, au total, ça fait 120. Ça veut dire qu'on peut appliquer de nouveau le de cosinus, dans PCQ. On y va. Alors, PQ au carré est égal à PC au carré plus QC au carré moins 2 pc fois QC fois cosinus PCQ PQ au carré égale PC au carré plus QC au carré moins deux fois PC fois QC fois cosinus de l'angle PCQ on remplace est égal PC au carré c'est x carré plus 2x plus 4 plus QC au carré c'est 3 moins x au carré puis à moins 2 fois racine de x carré plus 2x plus 4 fois 3 moins x fois cosinus de 60 degrés plus alpha tout ce qui reste de calculer cosinus de 60 degrés plus alpha. D'abord la formule de la somme cos de 60 degrés plus alpha égale cos 60 degrés cos alpha moins sinus 60 degrés sinus alpha. Ce qui donne cos de 60 degrés c'est sinus de 30 degrés ça fait un demi cos de alpha c'est cos de x égale à racine de 1 moins sinus carré de x, bien sûr la condition que ça se passe dans le premier cadran, et c'est vrai, ça se passe dans le premier cadran, donc ça nous donne 1 moins sinus carré, c'est 3 sur x carré plus 2x plus 4, et puis, il y a moins sinus de 60 degrés, c'est racine de 3 sur 2. Et sinus alpha, on le sait, c'est racine de 3 sur x carré plus 2x plus 4. Ce qui est égal, si on réduit, je mets un demi en facteur parce que ça va simplifier. Un demi. Et je mets aussi un facteur 1 sur racine de x carré plus 2x, plus 4, fois, parenthèse, ici même dominateur, attention, ça se multiplie par x carré plus 2x, plus 4, moins 3, ça nous donne x carré, plus 2x, plus 1, 4 moins 3, 1, et moins, racine de 3 fois racine de 3, ça nous donne 3. Ça devient très très joli. de x carré plus 2x plus 1. Oui. PQ au carré PQ au carré est égal à x carré plus 2x plus 4 plus, je développe, 9 plus x carré moins 6x et puis on a moins 2 racines x carré plus 2x plus 4 qui multiplie 3 moins x qui multiplie le fameux cosinus de 60 degrés plus alpha qui est égal à 1 demi fois 1 sur racine de x carré plus 2x plus 4 fois parenthèse racine carrée de x carré plus 2x plus 1, c'est x plus 1, et puis moins 3. Je rappelle, racine carrée de x carré plus 2x plus 1, ça c'est rien que x plus 1 carré. Évidemment, x est entre 1 et 2, la valeur absolue de x plus 1, c'est x plus 1. Et puis, quel bonheur, quel plaisir, le 2 se simplifie, la racine se simplifie, il n'y a plus de racines. C'est très beau. Bon. Il reste 2x carré, 2x carré, moins 4x, plus 13, et puis j'ai ça multiplié par ça, c'est-à-dire 3 moins x qui se multiplie par x moins 2. Ah, le moins qui est là, c'est ici. Je développe, égale 2x carré, moins 4x plus 13, moins 3x, plus 6, plus x carré, et moins 2x, 3 moins. Égale, et réduction finale, 3x carré, 7 moins 9x et plus 19. PQ est égal à racine 3x2 moins 9x plus 19. Je suppose que le problème est donné en seconde, en supposant que Alice part d'un sommet de l'hexagone régulier. Alors, le trajet d'Alice c'est A, B, C, Q avec 2, 2 et 1. La solution pour trouver A, Q est évidemment de niveau 3 seconde même, troisième. Comme ce triangle ABC est isocèle. Et comme ici, il y a 120 degrés, 60 pour chacun. Alors, il reste ici 30 degrés. Et là aussi, 30 degrés. Terraine de 4e qui dit que dans un triangle rectangle, je tracé ici la perpendiculaire BH sur la base AC. Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle de 30 degrés, c'est la moitié de l'hypoténuse. Autrement dit, ici, ça fait 1 ou si vous voulez avec sinus, sinus de 30 degrés, ça fait 1 demi, 1 sur 2, ce qui fait que AH, ça peut être calculé avec Pythagore, 2 carré moins 1 carré, racine, ça nous donne racine de 3 pour AH, et racine de 3 pour CH. Allons plus loin dans ce triangle, comme ici 30 degrés, il en reste ici 90, triangle rectangle, un côté 2 racines de 3, l'autre 1. 1 carré plus 2 racines de 3 au carré est égal à 1 plus 4 fois 3, 3, 12, est égal à 13. Le carré de ce côté plus le carré de ce côté, ça nous fait 13. Du coup, AQ égale racine de 13. Cas particulier du problème présenté tout à l'heure. Pour étudier les variations de la fonction f de x égale racine de 3x2 moins 9x plus 19, autrement dit la longueur PQ, parcourue donc en ligne droite par Alice, bien sûr pour x compris entre 1 et 2, maximum 2, minimum 1, on constate que cas particulier, par exemple pour f de 1, est égal à racine de 3 moins 9 plus 19 égale racine de 13. F de 2 égale racine 3 fois 2 carré moins 9 fois 2 plus 19 égale racine de 3 fois 4, 12, moins 9 fois 2, 18, plus 19 égale racine de 13. La fonction f a comme valeur minimale quelque chose compris entre racine de 13 et quelque chose. On peut calculer ça avec la calcul. Si on introduit la fonction f de x égale 3 x carré moins 9x plus 19 racine de ça et puis voilà les valeurs. F de 1, c'est 1,36. Autrement dit, racine de 13. Et puis, les valeurs diminuent jusqu'à 3,5. Donc, plus petite valeur quand x est 1,5. Autrement dit. Après, les valeurs augmentent de nouveau jusqu'à 2. Autrement dit, le minimum. Du second PQ, quand P se balade entre A et B, c'est quand P se trouve à mi-chemin. Alors, quand X égale 1,5, 1,5, X égale 1,5, 1,5, à peu près par là, et l'autre, CQ, 3 moins 1,5, ça donne aussi 1,5. À ce moment-là, ce segment est le minimum. Si Alice part à 1,5 km de B, elle parcourt encore 2 et encore 1,5 km. Regardez ce joli trapèze, parce que, bon, à ce moment-là, c'est évident qu'ici, on a un trapèze isocèle. À ce moment-là, cette distance est la plus petite possible de tous les cas de notre problème. 1 2 3 soleil pour le cas en x est plus petit que 1 bien sûr plus grand que 0 quand x est plus petit que 1 la distance de P à B c'est plus petit que 1. Plus 2 plus 2 jusqu'à 5. Il reste encore ce bout. Qui bien sûr c'est combien? 1 moins X. Comme ça le trajet d'Alice, PBCDG, P B C, d, G, P, B, c d, Q, ça nous fait 4 plus 1 moins X plus X, ça fait X. Ça fait 5. Donc P B c, d, G, P, B, C, D, Q, ça nous donne 5 km. Cette fois-ci, la distance PQ, plus facile à calculer. J'ai tracé la perpendiculaire PG perpendiculaire à DE. On sait déjà que BD, ça fait 2 racines de 3. Ici, on a un rectangle, donc PG, c'est aussi 2 racines de 3. GD, c'est X, côté opposé du rectangle. Du coup, j'ai Q est égal à 1 moins X moins X, c'est-à-dire 1 moins 2X. Et grâce au terrain de Pythagore, on peut calculer PQ. PQ, c'est l'hypoténuse, dans ce triangle, est égal à racine, donc 2 racines de 3 au carré, plus 1 moins 2X au carré ce qui donne racine de 12 plus 1 moins 4x plus 4x carré égale racine de 4x carré moins 4x plus 13. Vérification, quand x égale 0, x égale 0, et se trouve en b, on trouve pq égale racine de 13. Évidemment, on peut se poser toujours le problème quand cette valeur est plus petite ou plus grande. Et on constate que le minimum est touché pour, si vous constatez ici, une fonction de second degré, ax² plus bx plus c, pour ceux qui connaissent la fonction de second degré. Le minimum de cette expression est donné pour x égale moins b sur 2a. x égale moins b, c'est-à-dire 4, sur 2a, 8, égale 1,5. Pour x égale 1,5, PQ, c'est le minimum. Et pour l'autre cas, quand X se trouve entre 1 et 2, a été discuté dans la partie initiale de cette vidéo. Voilà les deux valeurs possibles de cette distance PQ en vol direct qu'Alice parcourt pour faire les 5 km de P jusqu'à Q.